What's up, genre d'internet, j'espère que vous allez tous magnifiquement à bien s'entendre aujourd'hui pour une autre vidéo en compagnie de personne, parce que vous savez, je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis, je vous retrouve juste pour l'intro pour vous expliquer un peu la vidéo d'aujourd'hui, mes chers, très chers amis, aujourd'hui, on est sur KFaction, le meilleur serveur PVP Faction du moment, vous le savez tous, il est à peu près 6h du matin, on est déjà 80, donc c'est plutôt cool, et puis, euh... En gros, aujourd'hui j'ai eu une, vraiment une bonne idée euh, de troller des joueurs du serveur donc il y avait plusieurs joueurs qui étaient connectés durant la nuit et j'avais vraiment envie de ne pas me faire cramer donc j'essayais d'être le plus subtil possible et j'attendais beaucoup entre chaque troll pour que les personnes pensent que je te connecte. Là, en ce moment, je me suis connecté à peu près une heure sur le serveur. J'ai été prendre ma douche, déjeuner, tout ça. Bref, les gens, ils savent pas que je suis connecté. Et là, je vais commencer à faire mon troll. Donc, pour faire le troll, les amis, c'est très simple. Vous devez, si vous êtes amené sur un serveur, ce troll-là, il est super facile à faire. Il est super rigolo. Donc, le seul truc qu'il faut avoir, il faut trouver juste des bonnes proies. Parce que certaines proies... Euh, N'ont pas le son on, donc ils auront aucune réaction ou quoi que ce soit. Et puis le genre de réaction qu'on veut, c'est souvent des messages dans le chat. Euh, le joueur qui, qui panique, qui se met en sneak ou quoi, parce qu'il panique. Donc le but, qu'est-ce que vous allez faire C'est très simple. Je vais vous montrer vite fait sur, euh, sur lui. Euh, tant lui, lui, lui, lui. Ah oh, non, lui il bouge trop. Faudra trouver quelqu'un qui bouge pas tellement, mais qui est, qui, qui est là, tu sais. Euh, genre lui. Là, tu vois, il cherche un peu partout, il cherche qu'est-ce qui se passe. Bref, lui, il a pas eu une super bonne réaction, mais en faisant ça, il y a beaucoup de gens qui ont des réactions. Aussi, quand tu fais ça, comme ça, où tu poses des blocs, comme lui, il fait. Euh, les gens, ils entendent des bruits, et puis ça les fait paniquer, les amis. Sur ce, j'espère que ça va vous faire euh, plaisir. Euh, J'ai vraiment, vraiment, euh, vraiment eu... Euh, eu du plaisir à faire la vidéo. J'ai vraiment... Personnellement, c'est une des meilleures vidéos que moi-même j'ai fait, là. Honnêtement, c'est vraiment une des meilleures vidéos que moi, je trouve que j'ai fait. Donc voilà, j'espère qu'elle va vous plaire, les amis. Et puis, on se retrouve pour troll des gens à tout de suite. Ok, les gars. Il y a un gars qui se demande qu'est-ce qui se passe autour ici. Là, il a arrêté de bouger. Il tourne en rond et tout, mais What de fuck? Regardez, regardez, il cherche. <rire> il se demande ça vient de où. Il panique. Et à ce moment, il est genre... Oh Oh <rire> On va voir qu'est-ce qu'il va écrire dans le chat. Il, il cherche partout dans tous les sens. Ah Merde, on va démasquer. Ok, on va voir, il y a chasseur de tulipes qui est en train de battre des, des trucs, on va faire un petit slash cut, voir qu'est-ce qu'il en pense. Oh! Oh! Oh! Oh! Qu'est-ce qu'il en pense, chasseur de tulipes? Est-ce que... Est oh! Ok, c'est pas assez pour lui. Ok, on va le remettre maintenant. Oh! Qu'est-ce qu'il en pense, chasseur de tulipes? Hein? Sont où tes tulipes, chasseur de tulipes? Sont où tes, tes tulipes et tes affaires? Hein? Là, faut tout que tu t'amuses à les reposer. Allez, salut! Ha <rire> ha! Ok, j'ai peut-être trouvé une proie, les amis. Il s'appelle Ratak. C'est un suprême sur serveur. Oh oh, oh, oh, oh, oh oui, on a trouvé une proie, les amis. Ok, oui. Il se demande qu'est-ce qui se passe. Il panique dans tous les coins, les amis. <rire> non, va-t'en pas. Non. Non, yes. Yes, s'il te plaît. Il est parti de son appui parce que ça faisait du bruit. <rire> il va turn off ses sons, il va plus jamais vouloir les remettre en main. <rire> oh, J'aimerais juste qu'il écrit un truc dans le chat genre, what the fuck, qu'est-ce qui se passe ou quoi, un truc dans le genre. Ça serait trop drôle. <rire> <rire> il tourne en rond, il sait pas qu'est-ce qui se passe. Oh Les on a une nouvelle proie je crois Je suis pas sûr à 100% mais Oh Oh oh Oh, oh. Et pourquoi tu pars reviens Ça suprême il regarde dans l'air et j'en vois des fois qu'est-ce qui se passe Non je viens. <rire> Il regarde encore dans les airs. Attends, devrais-tu faire les potions NON, il n'y a pas les bruits des, des potions Oh, peut-être... Peut-être... NON... Rit. Fuck Au début, il y avait son son, mais il a désactivé. Putain Merde ah, Ça, c'est toute une bonne grosse base, hein et si on supprimait 900 coffres, qu'est-ce qui va arriver Hum J'ai zéro. Ah, là, il, il se demande qu'est-ce qui s'est passé quand même. hein Il se demande, il est genre, mm, Qu'est-ce qui s'est passé mm, Est-ce que la magie d'Harry Potter... Oh, il a dit What My Sky. Je sais pas, euh, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, hein oh, euh... Peut-être qu'elle s'est évaporée, ou simplement. Peut-être qu'elle va mordre avec toi! Qui sait, mon cher ami de l'internet? Qui sait? Et wapoum! Oh! Parce que, ben, c'est revenu comme c'était, les amis! C'est bizarre! C'est très bizarre, les amis! Je ne sais pas pourquoi! Ha, -ha Oh! <rire> Il cherche de où ça vient. Attends, je vais aller en haut. Attends, je vais aller plus en haut. Ah non, justement, il vient là. Merde. <rire> Le gars, il cherche de où ça vient. <rire> oh, attends, je me dis Il cherche de où ça vient. <rire> What the fuck? Non. <rires> ok, je vais arrêter de l'embêter, le pauvre. Je vais arrêter de l'embêter. Je crois qu'on a une bonne proie ici. Oh! Oh! oh! <rires> Il panique un peu. Il est genre en sneak dans l'échelle. <rire> il est en mode de feu. Il regarde l'échelle. <rire> euh, il va-tu écrire quelque chose dans le chat? Oh non, il est parti! Il regarde encore! Il regarde encore, il est en mode de qu'est-ce qui se passe? <rire> il est en mode panique en ce moment. Est-ce que vous pensez qu'il va écrire dans le chat? J'hallucine, non c'est pas lui. Allez, s'il te plaît! <rire> Ah <rire> oh non il est encore pas, il est déconnecté, <rire> il a <est> rajtud, <rage> <rire> M D A oh il est revenu il est revenu, il était où il était où, ah oh, il est d'accord là, attends on va continuer alors. <rire> attends mais what the fuck les gars il a même rajtud déconnecté et tout mec. <rire> What the fuck? Il sneak et il est. Lui, lui là, il doit se demander qu'est-ce qui se passe à sa vie, gros. Lol, pauvre gars. Pauvre gars. Je vais le laisser tranquille je vais lui donner un kit suprême. Attends, Koa Ki. C'est quoi son pseudo? Koaki. Ki. Ah non, c'est Kit Suprême, ko Attends euh... Attends, attends, on va juste on-vanish, dans le fond. Euh... Non, c'est pas moi Allez, salut voilà, jean l'éternel c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ceci si vous a fait plaisir. N'oubliez pas qu'il y aura des grosses mises à jour qui arrivent sur Confection. Donc, premièrement, les AP, les trap dans les AP, ça sera plus disponible. Euh, normalement, au courant de cette semaine. Aussi, on va faire une mise à jour sur les Pharmax. Donc, les Pharmax, en énergie, de va donner Fortune 3, automatiquement sans enchantement. Ensuite, si vous avez aussi euh, une, une, une, une en Ephiline, ça vous donnera Charnesse. Euh, Charnesse. Qu'est-ce que je raconte? Euh, Fortune 4. Et en Épidote, ça vous donnera Fortune euh, 5. Et en, en Volcanite, si je me souviens, puis on va rajouter la Pharmax en Volcanite. Elle va euh, donner fortune 8. Donc, c'est vraiment plus intéressant de faire des champs de melons que vous éliminez avec vos Pharmax que faire des machines à Redstone qui font laguer le serveur. C'est vraiment mieux parce que, comme vous pouvez voir en ce moment, le serveur est quand même à 18 TPS. Et puis, on a supprimé pas mal de machines Redstone, etc. Merde, il nous a trouvé. Merde, on dégage, on dégage. Oups, oups, oups, oups, oups. Donc, voilà, les amis. Si la vidéo vous avez plaisir, laissez un pouce bleu. Ça me ferait super, super plaisir. Et puis, si vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin, dites Pharmax en description ou dans les commentaires. Et puis, je choisirai une personne pour gagner une Max en euh, volcanite quand elle sortira. Sur ce, je vous aime, c'est Tycoons passez tous une excellente journée. Ciao, ciao.